Depuis la page carte, vous pilotez votre flotte de Mooncard. Elles sont classées par identifiant unique. Ce sont les 9 chiffres qui se trouvent en bas à gauche de la carte. Pour attribuer une carte à un collaborateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Attribuer la carte ». Choisissez un collaborateur dans la liste déroulante, puis cliquez sur « Étape suivante ». Il suffit ensuite de renseigner les 4 derniers chiffres du numéro de la carte puis de cliquer sur « Attribuer ». La carte est bien attribuée. Le collaborateur n'a plus qu'à l'activer depuis son espace Mooncard pour l'utiliser. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour déployer Mooncard dans votre société. Merci et à bientôt